Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 238 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Boyd Boyd Boyd toujours, euh, toujours on peut faire des jeunes mots Boyd, Boyd, Boyd Enfin bref ça fait rigoler euh, Donc Boyd est un jeu de stratégie euh, Et puis voilà et puis tout le reste vous allez le voir c'est un jeu de stratégie, alors je suis pas fan des jeux de stratégie j'ai joué un petit peu celui-là donc j'ai compris à peu près comment ça se jouait vous allez voir c'est tout bête enfin au début, de hein, toute façon les jeux de stratégie c'est toujours un peu plus compliqué euh, quand on veut vraiment jouer donc euh, on va pas suivre le tutoriel parce que je l'ai déjà fait on va jouer contre des bots on va pas jouer en ligne parce que je pense que je vais me faire démonter euh, on va prendre l'enclave hmm. En mode euh, beginner, enfin, voilà, juste pour vous montrer. Et c'est parti. Donc, Boy, ça se joue avec clavier souris, euh, manette. Vous vous arrêtez, hein, pensez, voilà. Vous sélectionnez vos troupes, vous avez des troupes, et vous allez. Donc, vous, avez... ça, c'est un spawner de troupes. Ça veut dire que ça, hein, ça en crée. Donc là, hop, je vais aller attaquer ce petit, hein, ce petit coin-là pour transformer mes troupes en, en petit poisson. Voilà, en petit, petit scorpion. Donc du coup ils sont un peu plus forts, vous voyez que normalement on doit avoir une différence au niveau de, des catégories là, voilà il me dit que j'en ai trois comme ça, voilà voilà. Alors là on a un spawner aussi, donc je vais aller le hop, ça ça va me permettre d'avoir d'autres troupes, c'est un peu comme mon premier point, ça va me permettre d'en avoir d'autres. Donc c'est un, voilà, un peu dur à leur démonter la tronche, mais une fois qu'on les a, hop du coup on aura une autre source de, de troupes. Et ensuite, le but, c'est que j'aille démonter la tronche à mon voisin. Hop, donc pour l'instant, on va rassembler des troupes. Parce que mon voisin, lui, il est là-bas. Et il fait pareil. Hein. Faut, pas, faut pas y croire. Donc là, je les emmène tous se battre contre. Putain, déjà, je me fais attaquer. là. C'est quoi ce bordel Démontez lui sa tronche. Je vais défendre moi. Ouh, lui, lui, lui, lui il est pas content, il est pas content. Allez, on va, on va lui défoncer sa tronche. Allez on y va en force là, faut arrêter de déconner un peu là Là, je me fais attaquer c'est pas bien du tout après là je suis en mode beginner donc c'est pas très compliqué on va les attaquer par les deux côtés Personne, hein. Je crois mais je l'ai déjà démonté. Voilà. Le but de toute façon c'est de démonter toutes ces troupes. Yep, et ça repasse vers ici, et là c'est terminé ma petite. Vous êtes mort. Voilà, j'envoie toutes mes troupes ici, sur trois petits veines. Euh, donc je ne parle pas beaucoup. Euh, oui c'est un jeu stratégie, c'est ce genre de truc pour faut réfléchir trop. Et voilà, il n'y a plus de rouge. Victory alors j'imagine que c'est des parties qui peuvent durer très très très longtemps, surtout si on est en ligne et que, bon, il y en reste toujours un quoi. Faut lui, faut lui démonter tous ses spawns. Tous ses spawns. Spawn. Alors qu'est-ce qui se passe sur les autres modes Si on est trois par exemple. Non c'est quoi les bleus Je sais pas du tout. On va, se faire en, on va, on va aller sur crossroad en mode euh, beginner aussi. Hein. Voilà, on, va pas, on va pas non plus chercher midi à 14h. Hop, on va taper directement sur le spawn à côté, où que, que ça va être dur, ou que je risque de me faire tuer dès le début, ah non c'est bon, on va essayer qu'il y en ait un peu plus quand même. Hein. Que je vais pouvoir prendre le, le contrôle de ce point-là. Oui. <rire> euh, alors, euh, juste en description du jeu, donc il est très joli. Euh, malgré que ce soit de la stratégie, c'est pas mon délire la stratégie. Euh, il est très très très joli. Il est euh, dans l'eau. On est une sorte, de, on est des sortes de petits spermatozoïdes. Et euh, et donc du coup. Euh, c'est purement un jeu de stratégie. On voit donc la, la, sur la carte là. Donc c'est vraiment on a une interface. On sait sur quoi, on sait sur quoi on peut être euh, amené à Voilà. Hop, je vais aller choper celui-là parce que les, bébé, les bestioles sont plus puissantes sur cela. là donc comme, il est, comme il était pour l'instant, il était neutre. Ça fait transformer tout le monde. Hop, yep, un petit bonhomme comme ça. On va aller chercher celui-là aussi. Hop, On ramène E sur E. Lui sur lui et on va chercher le spawn ici. Ouh je me fais je me fais déjà large attaquer là. Pas bien ça. Ouh, pas bien, pas bien, pas bien. Ils vont reprendre le spot, c'est pas bien. Il sait pas où les emmener. concentration des troupes euh, c'est vrai que je parle pas beaucoup là je trouve un peu hein, j'ai peur que vous vous ennuyiez sur ce jeu <rire> euh, en général il y a beaucoup plus de choses à dire quand c'est un jeu de voilà de d'action là du coup du coup c'est un peu dur, dur à dire des trucs je pense que je vais tous les prendre ici puis on va aller tous, on va aller tous euh, se faire le spawn ici là, aussi. allez hop on va ramener 2-3 troupes ici pour pas qu'ils s'ennuient. 2-3 troupes ici pour pas qu'ils s'ennuient. Là, le spawn, on devrait le prendre très facilement, je pense. Hein. Et eux, ils sont tout seuls. On pourrait toujours en laisser quelques-uns. Parce qu'après, c'est un coup à se faire avoir, ça. Mmh. Yop! Ah, t'essayes de m'avoir, toi là! Ça se voit que je suis en beginner parce que effectivement les mecs ils sont pas très très futurés. Allez on va les attaquer par les deux fronts et c'est terminé. Et ben ce petit jeu boy bah, il, euh, bah, il est bien, euh, bon faut jouer en beginner hein, pour, être, euh, pour être bon. <rire> Sinon c'est pas facile. Euh, non je pense que en mode en médium mode c'est pas le genre de jeu que je jouerai. Après si vous aimez le jeu de stratégie, bon bah c'est original, je pense qu'il existe déjà des trucs similaires, mais, euh, mais là euh, voilà vous avez des troupes, euh, je pense que suivant les cartes, vous voyez on va voir, attends, je, vais, je vais regarder dans les modes, voilà, suivant les cartes vous avez différents, euh, différentes évolutions possibles de vos, de vos bestiaux, et bon là on peut monter sur des trucs de fou, hein, vous d'ailleurs il y a des points partout, hein, voilà. donc euh, ça peut être sympa pour ceux qui aiment la stratégie, euh, moi j'aime pas trop. <rire> Clairement j'aime pas trop la, la stratégie. Donc euh, vous le saviez déjà. Voilà. Euh, à bon entendeur, il est beau. Il est sympa. On peut jouer en ligne contre ses potes. Euh, contre Shinsa d'ailleurs, dédicace à toi. Hein T'es le seul que je vois là-dedans. Peut-être que tu as déjà joué, je ne sais pas. Tu te reconnaîtras. Et. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce vert, un pouce rouge, euh, enfin un pouce bleu, on va dire, pouce bleu et pouce bleu en, là au-dessus, là en dessous, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo de Stage One. je vous dis tchou.